Aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, le, le vapotage n'est pas autorisé, sauf au moment des pauses dans des lieux qui sont euh, spécifiques. Euh, ça changera peut-être, je, je n'en sais rien. Mais la, la vapote dans les espaces publics, euh, dans l'immense majorité des entreprises, n'est pas, pas du tout autorisée. Le, le risque, il est d'une part sur les produits qu'on va mettre dans la vapote. Et donc là, il y a lieu de bien s'informer sur le produit que l'on met et se méfier aujourd'hui des produits composés, euh, des produits euh, un peu cocktails. Donc là, c'est la question de l'information sur le produit que l'on met. L'autre point d'attention, c'est qu'est ce que j'attends de la vapote À partir du moment où je vapote pour une attente psychique, le risque de développer une addiction est important. Le troisième point qui n'est pas encore complètement élucidé, c'est est-ce que le fait d'inhaler et avoir sur les voies également digestives et respiratoires un produit qui peut être assez chaud, quel est le risque à long terme hein, On est sur un environnement qui n'est pas un air, euh, en termes de chaleur et en termes de concentration produits chimiques qui n'est pas l'air le, le, le, naturel et on sait aujourd'hui euh, l'influence des polluants atmosphériques sur le euh, développement de, de cancer donc euh, c'est une question de, qui n'est pas complètement débattue aujourd'hui qui sont les risques liés aux composants et à l'aspect chaleur du, du produit de la vapote